C'est quoi tout ça, c'est pas. C'est quoi, rêve. tu sais pas, je. Euh, c'est mes nudes euh, comme toi. <rire> non, bah... Ah, ça partage nudes, même ouais. pas enfin, C'est partage des nudes, wesh. Voilà, c'est bon, j'ai été passé nude En plus, ça ne me paraît Voilà ce que j'ai partagé à secret en plus. <rire> Ah, il est bien fait. Ouh, ah, attends, les pédés... <rire> ah bah dis donc, là-bas, <rire> Est-ce que j'autorise ton mot Ah d'accord <rire> <Ça> vous... <rire> Ah Toi, tu veux te rajouter, toi Là. <rire> alors, alors, je... Venant fait une règle, quand quelqu'un meurt, il a plus le droit de parler. C'est une règle intéressante. Non oh, c'est une gosse. Tu imagines le mec qui meurt Ah oui, euh, il dit genre... non Ouais, c'est ça. Ça, il dit non nom du mordor. Putain. Il brise le fun, mais c'est incroyable pas casse casse on, va, on, va, on va chanter une chanson, voilà. Oui. Celui qui chante le mieux, il sera en vie. Et après, celui qui chantera le pire, je le oh tuerai. Putain, non. Voilà. Non. Donc du coup... On va tuer directement en fait. <rire> Mais ok. Bon Attends, alors... Je ah merde, merde. <rire> <rire> Je savais... <rire> non tu <rire> T'as l'air, t'as l'air, t'as l'air oh, Putain, putain. pourquoi t'as tiré une balle avant toi <rire> J'ai même pas... Mais ça l'empêche en fait, que te... je remercie quand même Max de ah. nous avoir épargné ça ce moment de. Attendez Higo Hugo oui. Hugo Attrape blanche pas, par contre. Tiens Des manades Tiens Oh Ah J'ai ah. fait ce ça oh. C'est Miko mis mis Ouais misclic Ouais misclic clic mis mis de ouf t'as vu Le gun, le gun Vas-y approche-toi Oh non ah. <rire> Oh là là Ah j'ai pas j'ai bégé <rire> tu voyais flou. Vas-y, <rire> ouais, flou. Et moi aussi, je suis innocent. Oh non, non, c'est Hugo le tueur, un peu Ah, bah, regarde, je t'ai ouais. tué. Ah, <rire> ah je t'ai tué. Qu'est-ce ah, que vous voulez, messieurs vous... Ah, ah, oh, oh, énorme je vous, je vous donnais une banane flambée, s'il vous plaît. Les... Moi aussi. Et vous, pour vous, monsieur Ah, bah, moi, je veux bien une bière. Ah, voilà la bière. Dégueulasse Merci, wow. c'était dégueu, j'aime bien. Oh, c'est. Les chats, c'est à bouffer aussi. <rire> ah reviens. <rire> ah, c'est Narcos <rire> C'est Narcos c'est Darkos, c'est Darkos. <rire> quel flac, quel gun. C'est pas bon, quel gun en fait oh Il va te sauver là la Je monte. Oh putain. Ah, t'es qui de côté là Bravo. Ah, tu sors le gun. C'est bon, mort, le carte. Aïe aïe aïe. Je Oh putain. Oh Oh la la. Oh la, la. oh. Et moi, je suis parti pour me C'est génial. Ah, je suis vraiment en pire avec OPUS, quoi wow. C'est vraiment un génie. On va, faire, on va faire un truc. Oscar et ouais. Israël. Vous allez dans la porte en dessous en bas à droite Lima et Alpha vous allez sur l'autre Du coup oui. j'attendrai quelques secondes Pour voir ce qui se passe years later. Alors <rire> <voyons> voir. <rire> ça, ça je... va voir <rire> Si ça va Ensuite ici Ça a l'air d'aller <rire> Ok, échanger un partenaire Allez j'y vais les deux chauves qui s'échangent! Oh non! <rire> Salut toi! Je te sens mal, c'est malin! Hein. Oh je le sens pas du tout! C'est A few inches later! Oscar, quel était ton meilleur ami entre les trois personnes? Ouais. C'était le noir, c'est qui le noir d'ailleurs? C'est. C'est mon beau oh, gosse! Ils vas buter un, hein. c'est qui qui va buter Hugo? J'ai envie de faire le cliché raciste du genre, <rire> je vais tuer le noir! Ah <rire> non! Non, pas l'arabe! Laisse... Non, pas le noir, laisse-le! Laisse-le! Laisse Alors Oscar, oh, tu veux prendre sa sacrifice ou. <rire> non, non, en fait, non, en fait! <rire> ah bah voilà! Bon ah. <rire> oh <rire> Ok John Diggle, vas-y je t'attends, viens viens viens. <rire> je nigle, <rire> c'est drôle ça. Ah je vais mettre un francis cisnoscope. Oh, ah ouais c'est pas un francis cystoscope <rire> Et hop et... Ah ça veut. ça veut jeter son, son petit couteau Bon bah écoute Attends, ça va Zelou Quel <rire> duc <tic> <rire> J'aime ce qui. C'est qui Zoulou ce <rire> ce <rire> <rire> Non mais partout Oh là là. la la Ah. la ah. la une question. Euh... Vas-y, pose la question la la la la la la ah, okay. <rire> du coup, <rire> du coup, ECHO <rire> <rire> <rire> Wow qu'as-tu Qu fait entre tes 3 ans et 9 ans? J'ai. je resté chez moi, et j'ai. j'étais gentil, un jour. J'ai cru que tu as lui collé une grosse baston. <rire> <rire> Nyonki, oui, le petit là-bas. Quel est, là est ta par ton parti politique préféré? Euh Bah, le FN, évidemment. Oh, j'observe. Hum mm -hmm. Bon il s'est pas misé. <rire> Charlie Charlie Charlie Charlie Charlie Charlie Charlie oui Qu'as-tu fait hey, en 1945 et, et, et 1953 Ah bah, j'ai fait, fait la guerre froide bien sûr India Oui <rire> Et tu le me meurtrier Non Mais si c'est lui tu l'a C'est lui C'est lui Regarde ta voix défectueuse là C'est quoi ce pire enquêteur du monde <rire> <port> <rire> <rire> <Wow>. Par, contre, <rire> Par contre, Charlie, t'étais pas là. là Oh, ouais, ouais, c'était pas... C'était pas les pas très hein. Oh, mais... oh, <rire> oh non. Il a cassé un truc. Tu vu... sais que tu me fais peur quand même, Max. J'ai mal que Ça Alors, Oh. Oh, what oh, ouais. Et voilà! Ouais. Mais tu te montres à fond! ça qui part! NON! Oh mon c'était Oh non! C'était trop bien où le Hugo, c'est qui? C'est Kilo, moi je suis Kilo! Voilà. Je pas, ah, oui, c'est moi Bonjour je savais ça! Hugo! Oui! Dis-moi une couleur! Euh. Attends, je dois regarder! Euh... Bleu. YES Oh putain oh, oh, oh, oh putain Putain de pute Hugo c'est mon bro Allez en gros, dis la prochaine couleur <rire> <rire> Qui est Zulu là c est... C est... qui se rapproche C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ok. Alors Zulu, tu vas me dire une couleur Ok, euh, rouge. Y'a pas de rouge. C'est toi le meurtrier <rire> <rire> <rire> eh, C'est pas la technique ça Qu'est-ce qu'il fait ton oh, goût ouais, ouais. Ah j'aurais dû tellement le tuer en vrai oh, je... Mais ouais t'es trop nul Salut c'est bon Bah excuse-moi mon bro, t'aurais pu le dire la couleur Non on pu rallumer la lumière euh, Je te baisse toi oh, Regarde regarde Le bébé Gâche Le bébé C'est pas visé Putain mais... <rire> regarde dans enfin, sa calme Tiens je je fais pas visé enculé Le vite. Ah, allez, allez, on va bien te faire foutre, maintenant t'es euh. blinde Du coup, euh, dis-moi une ah couleur Ah oui, Victor Victor Violet T'es sûr Oui <rire> Merde C'était pas Victor Alors, moi, je, euh, moi, je plus Oscar plus... Oscar, c'est qui c'est plus... moi C'est moi Ok, c'est encore ah toi, en le maîtrisé Non, non, non, non c'est pas moi, stop, stop Y'a Guillaume <rire> Y'a Guillaume Y'a Eh, oh, reviens, enculé Ok oh, Ok, Québec. On va aller le choper Putain. Mais il est con <rire> Ah putain oh, okay. <rire> T'es trop con Bah non, c'est parce que j'étais je, je, super montagné <rire> Comment ça va Il est très en Ah putain <rire> Yes Venge moi Venge <rire> moi Mais Tu tué pour rien du coup, je suis du côté du lui! C'est qui Golf C'est un PD. Excusez-moi C'est qui, non. qui Ah Darkos, toujours Darkos Ah ouais, bah, je suis un robot-tueur, j'aime pas ça, ça. J'aime pas tuer les gens, moi Je sais pas manier le couteau, à l'aide! Uniforme Uniforme Uniforme Uniforme Uniforme Uniforme Uniforme Uniforme Uniforme Attends, je t'essaie Ah Ah C'est uniforme C'est uniforme Non mais je savais que c'était pas uniforme Je voulais faire test de confiance et je peux tirer dessus Comment t'as su Bah chez toi, en fait, t'es... Il m'a streamac Il m'a streamac Enfoiré Il m'a streamac Il m'a streamac Il m'a streamac oui. Ah, <rire> oh. What? <rire> non! C'est qui? Oh non, c'est toi! Zéro respect! Zéro wow. <rire> cool. Waouh! <rire> Pourquoi? <rire> Pourquoi? C'est Karma mon gars tu payes pour les maps horreur Même j'imagine quand il va appeler la police pour un incendie ou qu'il s'est fait voler son iPhone Bon on va vous arrêter monsieur C'est une merde C'est une merde Dégage pas Dégagez T'es noir T'es noir les maps. dégage Ah je noir Ah ok Oh ouais. Femme des trottoirs. Oh, oh. Ouais. oh. ça c'est méchant. De... What? <rire> <rire> c'est pas sérieux. En tout cas, euh, meilleur tu as alors. Quoi? Salut. Salut. Dis-moi, c'est quoi qui dépêche de ta poche là Ah, ça doit être ma braguette. Attends, je vais la remonter. <rire> c'est mon portefeuille C'est un braguette. Ah, oups, attends, je vais, je vais essayer de la remonter. Attends. Ah, je vais la remonter en dit... privé quand même. Ah. Mais dis-moi, tu ne devrais pas. Ah <rire> <rire> Je m'en fous, j'ai tué la main MDR. C'est <rire> le bâtard. Le mec qui voulait voir vraiment la braguette ténèbre. Genre, ah mais attends, je veux la voir, c'est près <rire> Fais voir ta braguette. <rire> <rire> ça, ça. Voilà. Oh, <rire> ah merde! <rire> parce que c'est notre congé! Oh putain, le parce que c'est notre congé, t'es magnifique! Oh putain! <rire> hey, ça glisse! Hein. Hey! Euh, hey, ça glisse! Les, hein. les gars, vous pourrez arrêter de faire du porno, s'il vous plaît? Ça glisse, ça glisse, mais je veux pas savoir ce qu'il glisse! Hein. <rire> ah, il glisse la sabonnette, hein, faut sûr! <rire> Très avec la situation. Oh, je l'apprécie <rire> oh non <mais> putain Il est trop sérieux sur moi quoi On dirait qu'il était vraiment en train de fumer Du gros chicha dans la carabasse. Oh, est <rire> il y Y'a le police qui arrive à ce moment là On oh, sait où il est Mais j'mets je... y'a un rien tonnerre Y'a que moi ou y'a quelqu'un Putain, c'est une blague! Mais j'étais bloqué! Parce que là j'ai plus le choix aujourd'hui. Oh non! Oh, oh non! Que je... Oh non, c'était tellement bien! Voilà. Ça me Mais fait, ça fait 20 secondes que j'appuie sur le bouton, c'est maintenant que ça sort. Snake! Oh c'est sérieux le Windows? Rires hey Rires vérifie ta mise à jour. Oh Rires Rires Rires Rires Windows XP. It's Snake. <muché>